Bonjour, alors, euh, j'espère que vous allez bien. Ici, le soleil est revenu. Ce qui est une bonne nouvelle, donc, nous allons pouvoir faire cette deuxième partie de ce tutoriel sur Georgia On My Mind. Euh, rapidement, ce qu'on a fait la dernière fois... On avait été jusque là. Maintenant, je vous propose... De refaire exactement la même chose, il y a juste la fin qui va changer. Donc la fin c'est avant, euh, c'est après euh, ce Gm7, Do7. Le premier Gm7, Do7 qu'on fait, au lieu de partir sur un mineur 7 fa 7 puis ensuite de refaire Gm7, Do7. On va faire Sol mineur 7, Do 7 et revenir sur Fa. Donc en fait ça nous fera faire Sol mineur 7, Do 7, Fa sur... On peut faire un Fa tout court, 3... Fa sur 4 temps donc. faire 1, 2, 5, 1, donc prochaine mesure 2, 5 sur euh, en partant de, de mi, de mi diminué, donc ce sera un 2, 5, 1 mineur, qui va ensuite aller sur un La majeur 7. Donc ça, c'est la mesure suivante. Et ça, ça va nous amener à commencer le refrain qui, est, qui commence par le, le Ré mineur 7, qui est en fait le, le 1 du 2-5-1 qu'on vient de commencer. Donc on fait vraiment le 2-5-1 jusqu'au bout. Ré, 7, ré mineur 7. Si je vous montre... Maintenant cette, cette variante, en fait, cette deuxième partie. sur quatre temps mi demi diminué donc on fait une fois les, les, les deux les deux parties la première puis on, on enchaîne direct ça je pense que la vidéo est suffisamment euh, suffisamment longue pour aujourd'hui j'ai pas envie de faire forcément à chaque fois 20 minutes parce que je lâche tout le monde donc je propose d'arrêter là de d'essayer et puis le refrain ben, on, on le fera la prochaine fois et une fois qu'on aura fait le refrain ben, on, on, ben, on aura plus ou moins fini la, la chose parce qu'on va on, après le refrain, on reprend en gros la première partie, donc, c euh, donc, donc on, aura, on aura bientôt fini en fin de compte. Et puis je vous montrerai aussi qu'il y a des variantes, parce que la version que je vous joue là est peut-être plus proche de la partition, mais il y a aussi moyen de, de changer 2-3 deux, trois, deux, trois accords, euh, vous verrez, je, je vous montrerai peut-être plutôt vers la fin, histoire de pas trop vous embrouiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre participation, de votre écoute et à tout bientôt